Bonjour les badounettes. Parfois on est en forme, parfois on est moins en forme. Aujourd'hui c'est un jour un peu moins en forme, mais on vous a quand même préparé le récap de la semaine. Oui. Euh, elle est en forme. <rire> oui. Allez, euh, on regarde. Je suis pas du tout épuisé au niveau du visage. <musique>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 pour Trump, elle a menacé de tuer ou de blesser le président Trump et a envoyé à la Maison Blanche une lettre contenant de la ricine. La ricine est hautement toxique, 6000 fois plus toxique que le cyanure et 12 fois plus que le venin de crotale. Une femme bien finalement. J'aime pas Trump mais bon. Souvent on voit ça dans les séries télé et souvent on se dit que c'est nul. Les héros sont perdus, soit sur une plage, soit dans la montagne et ils écrivent en gros SOS dans le sable ou dans la neige et là avec un hélicoptère... On les voit et on les sauve. Et ben, c'est arrivé. C'est arrivé dans l'Oregon, aux états unis Deux ados de 15 ans se sont perdus dans la neige. Ils ont écrit S.E.S. en gros. Et ils les ont retrouvés grâce à ça. Je sais pas si on va faire un long métrage sur eux, mais c'est quand même cool. Ça se passe à Roulet. On est un dimanche après-midi, l'homme décide de prendre sa voiture. Sauf que, il a oublié quelque chose chez lui. Alors il y va, mais vous savez, c'est des voitures qui s'allument avec des cartes. Et donc, quand on s'éloigne de la voiture, il y a une distance où la voiture reste ouverte. Et là, un voleur qui passait par là, fait mais la voiture est vide, et elle est ouverte, et le mec a fait pfff, pfff, et il est parti avec la voiture. Et là, le mec est sorti en faisant Non, non, ma fille de 4 ans Parce que sa fille de 4 ans était à l'arrière de la voiture. Et là, avec sa femme, ils ont fait Oh, on doit aller la chercher Ils ont appelé les flics, ils ont commencé à chercher dans le quartier, et 30 minutes plus tard, ils retrouvent leur voiture à 30 mètres de l'endroit où elle avait été volée, avec la petite fille dedans, et le voleur a dû faire <rire> Oh putain ah, Demi-tour. C'était un mec bien. Enfin, non, c'est pas bien de voler les voitures, mais c'est bien de rendre les enfants. Je suis sûr qu'il y a un truc pas bien dans ce que j'ai dit. Ah, au Québec, il y a beaucoup de neige, beaucoup, beaucoup. Et il y a un jeune voleur de 17 ans qui a cambriolé des maisons, puis après il est rentré chez lui. Mais la police, elle est arrivée, puis elle a regardé les traces dans la neige, elle a suivi, puis elle a frappé à sa porte et elle l'a arrêté. Hein. Facile. Et en plus, il a eu une amende pour non-respect du couvre-feu. Ballot. Un camion transportant 100 singes a eu un accident de la route en Pennsylvanie. Et tous les singes se sont enfuis. Leur particularité, c'était des singes de laboratoire et ils devaient servir à la recherche sur les vaccins anti-Covid. Apparemment, pendant la nuit, des journalistes ont entendu des coups de feu. Alors, soit ils ont peur qu'ils fondent une civilisation <rire> qui prendra le pas sur l'homme, soit ils veulent emmerder ces singes qui sont, de toute évidence, des anti-vax. Un Californien a eu très peur puisqu'il y avait une araignée chez lui. Alors il s'est dit bah je vais la tuer. Mais au lieu d'utiliser une chaussure, il s'est dit bah je vais la tuer avec mon briquet. Du coup, il a mis le feu à l'araignée avec son briquet. Sauf que l'araignée, elle a fait, ah oh, mais je brûle, elle est montée au rideau. Et le rideau a pris feu. L'incendie s'est ensuite propagé à toute la pièce. Le sinistre a causé énormément de dégâts. Tous les habitants du bâtiment ont été évacués. Mais personne n'a été blessé. Laissez les araignées tranquilles. Je suis hyper content parce que ça se passe à Bourg-de-Péage dans la Drôme et je connais très bien cet endroit parce que moi bah, je viens d'Annonay en Ardèche donc c'est vraiment pas loin, j'y suis allé. Ma famille, une partie de ma famille est à Bourg-de-Péage c'est un homme qui était méga amoureux et euh, elle l'a quitté et il était méga triste et plutôt qu'être très relou avec elle, il s'est dit je vais lui montrer que je l'aime et donc et il a tagué toutes les rues de la ville avec écrit T M. Je t'aime partout. Sauf que il n'a pas fait attention et qu'il a été contacté par sa petite amie, non, le nouveau mec de sa petite amie, non, par la police puisqu'il y a des caméras et qu'il est allé taguer en voiture avec sa plaque d'immatriculation. Il sortait, il faisait je t'aime et il repartait. Et les flics ont fait ben bah, on sait qui mec. Donc tu vas venir nous voir ah, maintenant tu vas tout effacer. Donc cet homme est en train d'effacer son amour. Je suis avec toi gars parce que maintenant mec en plus d'être malheureux bah t'as un casier judiciaire et ça c'est pas top surtout pour trouver des nanas qui veulent des mecs vierges au casier vierge. Merci de nous avoir suivis, je vous rappelle que demain c'est la Grosse Bad News à 17h45, merci Eleanor d'avoir été avec nous, euh, vous pouvez vous abonner sur Tipeee, Instagram, Tinder, Patreon, euh, Patreon euh, Adopte un mec, ce que vous voulez, voilà, demain je serai plus en forme. Euh... Taigne est belle Comment peut-on imaginer